de France Plein de bonnes choses Ouais Ah je te fait la bise quand même Tu oui. mes vœux Plein de choses Le bar pour moi est ça Alors, T'aurais que la c'est un bon. anniversaire aujourd'hui. Oh. Il, Il paye ah son anniversaire. Ouais. Ton ah, anniversaire ouais, ouais. Super <rire> oh, On a de la chance. Champagne, machin, etc. Il s'est payé le ouais. dernier euh, si euh, Apple, si euh, euh, iPhone euh, Air. <rire> ou... <rire> Il est moins con que moi. <rire> moi j'ai acheté l'osmo. Oh, putain, quelle merde. Pas Pourquoi oh, je te ah, dis. La dernière, là oh, J'ai acheté que je suis déçu. Ah ouais C'est lequel, bien. ça, c'est l'osmo le... ah, ouais. le... ah, ouais. ah, Moi j'ai Moi j'ai le même que ça, ouais. ouais. Ça, c'est pas mal. Mais moi j'ai l'osmo ouais. Tu en verras ce que je viens de dire, tu en verras un trucs. J'en suis content. Le seul truc, c'est vrai que tu peux pas le sortir, aller filmer. Après, toi, alors. pas grand-chose, tu veux mettre... Moi, j'ai juste la valise. Oh, valide. Oh, ça va, ils n'ont pas truit. Ça ils sont, ils sont petits. J'ai un chargé petit. J'ai un Ah, ah, ah ouais, c'est bien, comme oui, ça, ça, on, on joue, on regarde. <rire> ça, c'est 4-4, hein, après. Hein. Et le collègue de l'ONF, qui attend là-bas Ouais bah, d'ailleurs je l'ai tué, je l'ai téléphoné, je dis, <rire> tu nous attends là. Interdit tout véhicule, il n'y a pas de nom. Bah voilà. On fout. Voix privée, donne ouverte à la circulation. 135. 135 euros ça. Tout ça est enregistré. Tout ça est enregistré. Ouais mais ça faut pas le passer. Hein. Patrick, il est en train de Parce que maintenant avec Facebook que... il y a des dénonciations. Oui, vous voyez ça il y a une zone où j'étais allé où tous les arbres ils étaient crus, tous les pas, Il n'y avait plus une église oui. dessus. Ça va, vous dites jeune, c'est bon <rire> Thank you. Ah là, tu vois, ça fait Bon dommage qu'il y a un contraste ouais, entre. Bah, dans ce sens-là, moi je voyais rien. Ouais, mais il est froid. Eh, il est froid. <rire> Pas caille, hein. bah, écoutez, je vous l'avais dit, hein, Sortie d'hiver. Euh... Ouais. Je peux pas piloter avec les gants que sinon je sens pas bien les... Les, choses. les choses. Et comment on fait pour passer quest <rire> ce que j'allais dire Faut qu'ils reviennent Bah oui Eh, <rire> hey, faut revenir maintenant Eh, hein. hey, faut revenir maintenant <rire> La Bernard Ah je suis en là Attends <clicletter> j'arrive, j'arrive, j'arrive. Mais moi c'est pas grave, je le Attends j'arrive. Thank <laughs> you.